Bonjour François Bayrou. Bonjour. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir pour tenter de relancer son quinquennat, mais est-ce qu'il en a encore les moyens euh, Le président de la République a tous les moyens de, de s'exprimer et le pays a tous les moyens de rebondir. Le, le, euh, on vient de vivre un acte naturellement très important. Euh, une pas, crise Pas facile pour une crise pour ou qui pas ben, on a connu ça après chaque réforme des retraites, quasiment sans exception. Hein. Je, si je remonte dans ma mémoire, j'arrive... C'était aussi violent euh, Rocard avait dit, euh, quand il a lancé la première réforme des retraites, il avait dit il y a de quoi faire tomber euh, 30 gouvernements, 20 ou 30 gouvernements. Euh, et donc, euh, tout ça est, est classique, mais euh, c'est évident que ça pèse sur l'ambiance du pays. Euh, et ça sert à rien de dire le contraire. On est, euh, donc on est dans une, <coughs> dans une dans un moment de, de reconstruction, de relance, Hum. Euh, Mais vous de l'action publique et du, j'allais dire, du moral du pays. Parce vous allez le voir tout frappant... à l'heure avec les cadres de la majorité, quelques heures avant son allocution, est-ce que vous allez lui dire plutôt, fonce, t'as plus rien à perdre, ou arrondis les angles maintenant D'abord, je ne tutoie vous pas. Vous le voyez, se voyez se pardon, la foncez, réplique. vous n'avez plus rien à perdre, <rire> ou arrondissez et les ensuite, angles Et deux, ces deux affirmations péremptoires ne me ressemblent pas. Euh, la situation, elle est euh, évidente pour tout le monde, euh, la France est un grand pays qui aurait beaucoup d'atouts et qui se trouve paralysé dans une partie importante de son activité. Il y a euh, quelque chose de, qui pèse sur le moral du pays et un certain nombre de sujets que nous n'arrivons pas à traiter depuis des décennies. C'est ça la situation. Oui, mais sauf qu'il y a eu. Des... Est-ce que le président ah bon, de la, la République peut dire on s'arrête C'est ridicule. Et, euh, il, a, il a été élu. Précisément pour euh, rendre au pays cette volonté d'avancer euh, qui euh, qui lui manque tant. Et face à Marine Le Pen au second tour Oui, ben bah, oui, bah, non. on est on est toujours élu au deuxième tour oui. contre un adversaire. Euh, et donc euh, tout le monde n'a pas voté pour son programme. <coughs> sens de Oui, vous avez raison de ce point de vue-là. Moi, j'ai jamais pensé qu'une élection c'était l'adoption d'un programme. Une élection, c'est le choix d'un président. Le choix d'un président en lui-même et le choix d'un président contre les autres. Et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, euh, le, le moment que nous vivons, c'est le moment où il faut précisément que euh, soient pris en compte ces deux aspects des choses. Le premier, c'est il y a un problème de morale, un problème de démoralisation du pays, euh, à tort ou à raison. Et deuxièmement, il y a des sujets à traiter qu'on peut pas laisser sur le bord de la Mais ça veut dire qu'il va pas parler de la réforme des retraites ce soir mmh. Ah, je pense que si, on est au terme d'une, d'une séquence, et j'imagine, en tout cas, ça me paraît très naturel, euh, qu'il tire les leçons de cette séquence, qu'il euh, euh, rendent aux Français, qu'ils rendent compte aux Français euh, des choix qui ont été faits et qui sont si importants pour leur avenir. Mmh. Vous savez ce que je, ce que j'affirme, euh, on n'a pas réussi à transmettre l'explication fondamentale de la réforme des retraites. Et cette explication fondamentale est une explication qui repose sur une injustice qu'on accepte depuis trop longtemps. C'est que les pensions des retraités d'aujourd'hui sont payées avec de la dette. On n'a pas réussi Alors, à expliquer la réforme. On a aussi promulgué euh, la réforme à la attendez, hâte ce soir oui, de la décision je, du Conseil constitutionnel. Je vais vous répondre. Qui fait que Laurent Berger, pardon, sûr, mais vous avez laissé passer la phrase que j'ai dite en considérant que bon, <rire> fallait aller à l'autre sujet. Mais excusez-moi, un pays qui accepte que la pension mensuel, tous les mois, des retraités soit payé en empruntant l'argent qui devra être remboursé par les plus jeunes, mais ce pays-là, il, il est en, en, en, en faute morale, euh, c'est inacceptable mais c'est pas dans forcément, famille, François Bayrou, c'est pas forcément ce qu'ont dit les manifestants. Euh, <coughs> les manifestants, pour certains d'entre eux, ils ont dit comme vous, euh, ils ont dit une autre réforme. Oui, il faut réformer, euh, il fallait réformer, mais une autre réforme était possible. Oui. Vous avez plaidé euh, vous-même euh, pendant ce long bras de fer sur les retraites pour qu'on augmente euh, les cotisations patronales. Pour arriver justement à l'équilibre, vous n'avez pas été entendu. Oui, oui, euh, oui. Donc finalement, Marie. vous dites ce qu'une partie des vous manifestants... Vous avez raison de le rappeler, ça m'arrive. Ouais. Oui. Euh, Mais une autre réforme était possible. Euh, oui, puisqu'on l'avait adoptée. On avait adopté euh, la réforme par, par points, point. la retraite par points, elle avait été adoptée y compris à l'Assemblée nationale, et puis euh, on a décidé, il a été décidé qu'on qu changeait de Mais en augmentant par exemple, comme vous le proposiez, ligne. Les, les cotisations patronales, la contestation n'aurait peut-être pas été la même. Rob, euh, je veux bien vous dire ce que je proposais je proposais qu'on prenne en compte cette réalité insupportable que euh, ce n'est pas possible de faire payer par de la dette qui sera remboursée par les plus jeunes les pensions des retraités actuels. Et ça depuis 20 ans, ça fait des centaines de milliards d'euros. Euh, et donc, euh, et je proposais qu'en effet, on choisisse sur 10 ans ou sur 12 ans euh, un retour à l'équilibre qui serait pris en charge à la fois par l'allongement de la durée du travail et par la contribution, par d'autres contributions. Euh, « Si on va au plein emploi, ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Si on améliore la productivité du pays, ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. » Et il me paraissait en effet juste que, par exemple, il y ait une légère augmentation de la cotisation des entreprises. Et même, mes, mes amis à l'Assemblée nationale avaient proposé qu'il y ait euh, une contribution des euh, des plus-values, des, des gains qu aussi, Quand euh, vous avez proposé ça à Emmanuel Macron... Euh, avec quel argument euh, vous a-t-il répondu non Je pense que euh, le président de la République et le gouvernement sont très soucieux de l'attractivité de la France. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Tout d'un coup, la France, qui était un pays rejeté par les investisseurs internationaux, tout d'un coup est devenue attrayante. Mais vous, vous avez été convaincu par très, cet argument très soucieux... Euh... <rire> Moi, je suis un peu têtu, vous savez, je, trop, Donc, trop. je reconnais que, que cette obstination euh, est naturellement répréhensible. Mais euh, euh, non, je continue à penser que euh, le jour où on posera réellement la question du retour à l'équilibre, pas celle qui a été traitée dans cette réforme-là, qui est simplement éviter une augmentation du déséquilibre mmh. et des déficits nouveaux, mais le jour où on posera la question du retour à l'équilibre, alors il faudra un, un mixte de contributions, ne serait-ce que pour que euh, l'idée de justice soit euh, prise en compte. Donc si je résume en disant que cette réforme n'est pas tout à fait la vôtre Oui. j'ai pas entièrement tort Non, vous avez entièrement raison. Mmh. Et quand vous regardez mmh. le bilan économique de cette réforme, euh, qui, euh, <coughs> qui veut économiser 10 milliards d'économies par an, mais en se fâchant avec tous les syndicats, toute l'opposition, est-ce que vous dites que ça en valait la peine non, le, le, la question de se fâcher est une présentation, euh, pardonnez-moi, prenez pas mal ce que je vais dire, euh, de cours de récréation. Les, bon, alors, les, on n'a pas les, mis fissuré là, aujourd'hui les, euh, les syndicats, les organisations professionnelles euh, ont l'habitude du rapport de force. Euh, et et c'est leur, euh, leur langue maternelle. Euh, et donc, euh, oui, il y a des rapports de force, oui, il y a des désaccords. Euh, ces désaccords devront être réduits j'allais dire auraient pu être réduits je suis je suis persuadé que que le chemin existe d'ailleurs je sais pas si vous avez lu les déclarations de Laurent Berger oui. dans le parisien hier euh, son interview ben il ouvre la porte à des rapprochements après le 1er mai le 1er mai c'est dans 15 jours on peut pas dire que qu'il y ait aucun chemin imaginable euh, de rencontre et de travail en commun et permettez-moi de vous faire observer une chose dont on parlait juste avant, c'était euh, juste avant qu'on vienne sur le plateau. Euh, les gens, enfin un certain nombre d'observateurs disent aujourd'hui euh, les décisions prises par le Conseil constitutionnel ont annulé des dispositions qui étaient très positives. On va en parler. Ça prouve qu'il y avait des dispositions positives dans le texte. On va en parler. Ça tellement. prouve que, en réalité, la présentation caricaturale, ou enfin... Polémique, euh, je ne veux pas dire caricaturale, qui était faite des choses. Elle correspondait pas à la réalité. Il y a, ça peut euh, être les dispositions les moins négatives aussi, François oui, Bayrou. Il y, y a, je une, vous propose une petite, petite une chose, François Bayrou. Dans le texte, euh, oui. je voudrais en dire une Il phrase. Je lance le fil info. Dont personne ne parle et que je trouve extrêmement positive, c'est la retraite progressive. À partir, le texte ouvre oui. la possibilité à partir de 62 ans que vous répartissiez votre temps entre le travail et le début de la retraite en touchant une compensation qui est une partie de la retraite. Ça, c'est un sujet sur lequel, euh, pour ma part en tout cas, je m'étais battu depuis longtemps. Moi aussi, pardon, et... mais je vais être mis à la retraite progressive oui. si je lance pas le fil info euh, à 8h43. François Bayrou, et on vous retrouve dans un instant. D'ailleurs, <rire> la retraite progressive. <rire> L'incendie est désormais sous contrôle mais reste sous la surveillance des pompiers indique sur France Info la présidente du département des Pyrénées-Orientales. On est dans un moment inédit ajoute-t-elle avec aussi la sécheresse en avril dans le secteur de Cerbère et de Bagnouls. 930 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes. L'apaisement objectif de l'exécutif Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir à l'ocution à 20h après la promulgation vendredi de la loi de réforme sur les retraites. Les syndicats eux, se réunissent à 19h. Il n'y a pas de fissure au sein de l'intersyndicale, mais une exigence de rigueur collective, indique ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Quelle est la responsabilité d'Airbus et celle d'Air France dans l'accident du Rio-Paris La justice rend sa décision en début d'après-midi, 14 ans après le drame qui a fait 228 morts. En décembre dernier, le procureur a requis la relax. La Chine dit maintenir un haut niveau d'alerte face à la présence d'un destroyer américain dans le détroit de Taïwan. Détroit revendiqué par Pékin, il y a une semaine, le pouvoir chinois a mené dans cette zone des exercices militaires de grande ampleur. France Info. Le 830 France Info. Salia Brachia, Marc Fauvel. François Bayrou, on le disait juste avant les titres. C'est une version plus dure de la réforme des retraites euh, qui est ressortie du Conseil constitutionnel. Le report. Non. non. Bah, Laissez-moi finir. Le report de l'âge légal à 64 ans, lui, a été validé. Mais les six points censurés sont des mesures sociales comme le CDI senior ou l'index senior. Est-ce qu'il va falloir améliorer cette loi ajouter d'autres dispositions dans de nouveaux textes. L'index senior, c'était une incitation, c'est bah un oui. moyen d'incitation, justifié. Bon, le Conseil constitutionnel a conclu qu'il ne fallait pas faire chevaucher des mesures budgétaires avec des mesures qui ne l'étaient pas. Eh bien, il faut le reprendre. Tout ce qui est de l'ordre de, de l'entente. Avec les organisations de salariés, avec les organisations patronales sur lesquelles un accord avait été trouvé dans ce texte, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, bah, il faut les reprendre. Est-ce qu'il faut, faut reprendre aussi vos mesures, Comme on dit, un autre projet, un autre texte euh, qui permettra de traiter ces questions et il faut le faire de manière détendue. Vous voyez bien que euh, le ciel ne s'est pas écroulé sur la terre euh, euh, au moment de la décision du Conseil constitutionnel. Mais du coup, vous allez en remettre une couche sur les cotisations patronales ou pas Non, je, je, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un projet d'ensemble, si on décide un jour, et je suis ouais. persuadé qu'un jour cette question se posera, euh, d'aller euh, vers l'équilibre euh, de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas, Rester durablement le pays le plus endetté de toute l'Europe. » Alors c'est un sujet que, vous savez, j'ai traité dans la République française depuis euh, depuis 15 ans, euh, et, et, et, je, et je crois que c'est un sujet de souveraineté. C'est Vous n'êtes pas libre si vous êtes endetté. Euh, et euh, et c'est une démarche de, de père de famille et de citoyen que de dire « on va recouvrer cette liberté ». Dans le livre du journaliste de l'opinion, Ludovic Vigone, qui vient de paraître, euh, on apprend qu'il vous est arrivé de vous faire rabrouer, euh, on va dire ça comme ça, par Emmanuel Macron. Au sujet, justement, de la réforme des retraites, je cite ce qu'Emmanuel Macron vous a dit. Écoute, François, qui visiblement, lui, vous tutoie. Non. Il... Ah, bon. Euh, il y a ceux qui ont été candidats trois fois, vous, et il y a ceux qui ont été élus deux fois, lui. C'est moi qui rajoute le moi euh, et le lui. Comment ça s'appelle, ça C'était sur... Bon, C'est un échange... Euh, bon, je trouve que nous avons des relations assez libres et oui, assez, libre, hein. oui. et, et assez euh, directes avec le président de la République. Et heureusement, parce qu'autrement, à quoi ça servirait Mais il vous a bien dit ça. Et donc, il m'a dit, l'esprit était ouais. celui-là, euh, et euh, c'était sur euh, deux sujets, sur la retraite à 65 ans. Et je défendais la retraite à 64 ans, puisqu'il y avait eu un vote du Sénat. Donc vous avez gagné là-dessus. Et deuxième Alors, sujet... Et euh, je pensais qu'il fallait prendre quatre mois, je disais, à l'époque, euh, pour qu'on puisse euh, améliorer, approfondir et faire la pédagogie de la réforme. Ces quatre mois ont été accordés, donc de ce point de vue-là... Euh, donc ils vous tacle, mais à la fin vous gagnez. Donc ça on ça peut, vous peut vous avoir perdu non, trois fois l'élection présidentielle pas et donner des, et des conseils à celui euh, qui l'a gagné deux fois. Euh, oui, oui. Bah, vous savez, l'expérience, le, je, je... Euh, dans les temps difficiles, c'est quelque chose qui pèse lourd je dis toujours vous voulez traverser l'atlantique avec votre famille euh, et les temps euh, et la météo est pas très bonne est-ce que vous choisissez un skipper très expérimenté ou euh, un skipper qui pour la première fois va essayer son nouveau bateau je n'ai aucun doute que l'expérience au moins à certaines époques dans la vie d'un pays est positive euh, les Français parlent beaucoup des retraites, ils parlent aussi, parce qu'ils la vivent mmh. tous les jours, de l'inflation. Est-ce qu'il faut un geste, aujourd'hui, François Bayrou, un geste fiscal ou un geste d'une un autre nature, pour les aider ben, On a trouvé, euh, heureusement, un certain nombre de, de choses à faire sur euh, euh, le prix, sur des campagnes de prix euh, protégés dans les grandes surfaces. Le trimestre de et, et tout ça est extrêmement positif, mais euh, l'idée... Qu'il existe quelque part un trésor dans lequel on va pouvoir aller puiser pour distribuer de l'argent sur tous les sujets, avec des chèques sur tous les sujets, cette idée est une tromperie. Mais enfin, il y a des promesses aussi. Emmanuel Macron avait promis, par exemple, euh, que, euh, que les, les couples non mariés, les couples en concubinage, pardon, euh, pouvaient à un moment euh, déclarer ensemble leurs impôts. Qu'est-ce euh, qu qu'elle est devenue, cette promesse Bon, je pense que tout ça est, euh, est, est plutôt dans la bonne voie, et plutôt en cours. Ça arrive. C'est pas dans le prochain budget, euh, c'est plus dans les tuyaux aujourd'hui. Hein. Ben, euh, les groupes parlementaires sont là pour euh, relayer des attentes du pays sur des sujets comme ça, qui sont des sujets euh, importants mais, mais marginaux. Mais euh, le trésor existe, bien sûr. <rire> Il suffit de perpétuellement emprunter des centaines de milliards. Et euh, on fait comme si euh, notre pays euh, pouvait sans cesse euh, euh, distribuer de, de nouveaux avantages, de nouvelles allocations. Ça n'est pas vrai. Euh, la, la chose la plus importante, c'est que ce pays retrouve sa dynamique, notre pays retrouve sa dynamique, pour euh, créer des richesses euh, créer des emplois, inventer et euh, permettre de répondre à tous ces problèmes si angoissants qui pèsent sur nous, le, le, le problème climatique, le problème euh, de l'épuisement, ou en tout cas de de la distance prise avec le travail et le problème de l'éducation. Voilà au moins trois sujets majeurs et qu'il va falloir reprendre. Je vais tenter de regagner des points retraite. 8h50, le fil info, Diane Ferschit, et on poursuit dans un instant avec vous, François Bayrou, au commissaire au plan, président du Modem et maire de Pau, invité de France Info. Les surgelés, les produits du rayon frais mais aussi les aliments pour animaux en tête, des produits du quotidien qui augmentent le plus sur un an. 18% de hausse, notamment pour les croquettes pour les chiens et les chats. Enseignement du panier, France Info, dans l'ensemble c'est 13% plus cher au moment de régler ses achats. Le feu maîtrisé mais pas encore fixé dans les Pyrénées-Orientales. Il a parcouru plus de 900 hectares dans le secteur de Cerbère et de Bagnoules avant de franchir la frontière avec l'Espagne. Premier incendie de cette ampleur pour cette année en France 500. Sapeurs-pompiers mobilisés, la saison des feux ne s'est jamais arrêté, alerte la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Emmanuel Macron espère passer à autre chose. Il s'adresse aux Français ce soir, après avoir promulgué la loi de réforme des retraites ce week-end, édition spéciale sur France Info dès 19h30. Et puis l'OM renoue avec la victoire à domicile en battant 3. Hier soir, victoire 3 buts à 1 des Marseillais qui récupère la deuxième place du classement de Ligue 1 en tête le PSG qui s'est encore rapproché un peu plus ce week-end d'un 11 e titre de champion de France. On faute. Le 8.30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec François Barreau, question à l'ancien ministre de l'éducation. Euh, la réforme du bac, la réforme blanquer, fait qu'aujourd'hui, les lycéens de terminale savent quasiment tous, alors que nous sommes à la mi-avril, s'ils vont décrocher le bac à la fin de la saison, euh, parce qu'ils ont euh, les résultats des épreuves de spécialité et parce que le bac se fait désormais en partie en contrôle continu. Euh, du coup, le grand oral et l'épreuve de philo qui arrive au, au mois de juin comptent quasiment pour du beurre. Est-ce que c'était une bonne idée la réforme du BAC, je l'ai dit à Jean-Michel Blanquer, euh, a apporté euh, beaucoup de complexité euh, dans l'idée que les euh, élèves et leurs familles se font des études secondaires. Euh, et comme vous le dites, ça a des conséquences de très long terme. Ça a beaucoup de conséquences. Il y a une de ces conséquences dont on ne parle jamais, c'est que euh, le groupe classe... On a tous vécu des classes, hein. on a été dans des classes, on a des amis de classe, des copains de classe. Le groupe classe n'existe presque plus parce qu'il a éclaté en options, en dizaines d'options, en tout cas un très grand nombre d'options, ce qui rend pour les chefs d'établissement impossible l'établissement des, euh, des emplois du temps et ce qui fait exploser ce groupe amical qui comptait tant pour... Euh, euh, la formation personnelle pour, pour, son, pour son éducation sociale. Vous pensez qu'il faut réformer la réforme ah, je, je suis persuadé qu'un jour, cette question se reposera et devra être reposée, ne serait-ce comme vous le dites, parce qu'il y a des chaises vides dans les classes, et parce que on me dit en tout cas que euh, la, la philo n'a plus euh, d'importance ou n'a plus l'importance qu'elle devrait avoir, cette euh, discipline qui consiste autant que possible à apprendre à penser euh, se trouve aujourd'hui un peu marginalisé, et je trouve que c'est euh, dommage, et que donc... Euh le, le fond de ce que je pense est que euh, l'équilibre des euh, trois années d'enseignement secondaire, d'enseignement du lycée, euh, n'est pas satisfaisant aujourd'hui. De même que parcoursup ne paraît pas totalement satisfaisant, mais peut-être comme vous le dites, ce sont des, ce sont des nostalgies de ministre de l'Éducation nationale. J'ai pas dit ça, moi. <rire> Une question, ministre. Ça il y a pas. Il ah, y a un autre sujet, François Bayrou, qui risque de fissurer davantage un peu, un peu plus la société. Il concerne la fin de vie. Emmanuel Macron veut une loi cet été. Vous à la question faut-il changer la loi euh, C'est la question qu'on vous a posée quand vous êtes venu la dernière fois. Euh, C'était pas la dernière fois, pardon. C'était il y a deux ans, le 8 avril 2021 précisément, quand on vous a posé la question faut-il changer la loi Vous nous avez répondu appliquons-la d'abord. Cette loi a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Et ce que disent les auteurs, c'est qu'elle n'est pas appliquée comme elle devait l'être. Là aussi, sur la question de la fin de vie, il y a des accords avec Emmanuel Macron Eh bien, voyez, ma réponse n'a pas changé sur ce sujet. Donc J'ai passé des dizaines d'heures ces derniers mois avec euh, les soignants euh, qui s'occupent des malades en fin de vie, avec les soignants des soins palliatifs. Tous, euh, les médecins, les infirmiers et infirmières... Euh, les aides-soignants euh, jusqu'aux personnes qui s'occupent euh, des repas. Euh, et j'ai passé beaucoup d'heures avec eux. D'abord, je trouve que leur vocation est admirable. Je trouve que ceux qui justifient leur vie en donnant leur leur affection, leur présence au dernier moment de leur vie, euh, euh, enfin, des personnes qui, qui sont à leur charge, des patients qui sont à leur charge, je trouve que c'est admirable comme vocation. Aucun n'a dit, il faut changer la loi. Au contraire, tous disent, si on nous obligeait euh, à euh, donner la mort au lieu de défendre la vie, on partirait. Mmh. Il n'y a y pas de d'obligation, puisqu'il y aurait, si c'était oui. le cas, une clause de conscience. Oui, non. Euh, oui on, vous avez tout à fait raison, on n'a pas le texte. Euh, tout, ça va, tout ça va être... Mais il ne faut pas une nouvelle loi, vous dites à Emmanuel Macron Moi, je pense que la réponse que je vous ai faite il y a deux ans est juste. Appliquons la loi, qui n'est pas appliquée aujourd'hui, parce qu'il y a des dizaines de départements qui n'ont pas d'organisation de soins palliatifs. Il euh, y a à, à construire, y compris dans, les, dans beaucoup d'hôpitaux, ce ce service ultime et profondément humaniste qui consiste à être là quand euh, la femme ou l'homme qui vous est confié va passer de l'autre côté mais vous imaginez François Bayrou Emmanuel Macron aller contre les conclusions de la convention citoyenne qu'il a lui-même chargé de réfléchir à cette question je sais pas si c'est aller contre je sais pas si vous avez elle lu les la contributions elle dit ce que vous elle dit oui il faut si il vous faut avez vu les contributions la loi non. mais il faudra elle aussi dit, aller plus loin. elle dit à la majorité, oui. c'est-à-dire selon une procédure de vote, mmh. mais comme les comme moi, je ne connais pas les, les, les, les femmes et les hommes qui faisaient partie de la convention citoyenne. C'est pas le vote qui est la bonne qui est la bonne euh, démarche. La bonne démarche, quand vous avez une convention citoyenne qui est formée, si j'ai bien compris, par tirage au sort d'une certaine partie, oui. euh, la bonne démarche, c'est d'écouter leurs arguments et de voir leur maturation. Et nombre d'entre eux ont défendu une autre position. Maintenant, c'est le parlement. Pardon, qui le le vote à la majorité euh, donne, le, donne la à, non, à la, au suicide vous assisté ne, ou ne, à Vous ne vous pouvez à pas considérer... Ouais. Non, euh, on, on traitera de cette question une autre fois. Vous avez une convention citoyenne qui est formée aléatoirement. Euh, ça n'est pas une démocratie représentative. C'est une démocratie de participation. Donc, le vote qui décide des conclusion, n'engage pas le reste de la Donc, société. Donc Emmanuel Macron ne doit pas s'appuyer sur ce non, qui est sorti de la Convention citoyenne pour pouvoir prendre le... sa décision Son, son intuition, c'est de s'appuyer sur cette Convention. Il pense qu'il y a là une démarche nouvelle de d'élaborer une réflexion de la société mais moi je dis que l'Assemblée nationale le Sénat ne sont pas engagés et en tout cas les consciences ne sont pas engagées euh, j'ai dit aux députés ou sénateurs de, de notre de la famille politique que je que je préside j'ai dit liberté de conscience chacun mmh. d'entre vous, il euh, n'y euh, a pas d'engagement de parti sur une affaire comme celle-là. C'est un homme et une femme, dans le plus secret de ce qu'il a, qui va décider de quelle est son orientation. Et mon orientation, à moi, c'est d'aider ceux qui apportent ce, cette ultime affection. Donc, approfondir dans le moment la loi où les choses, Approfondir et appliquer Merde. la loi. Parce qu'elle n'est pas appliquée. Merci. François Bayrou, président du MoDem, était ce matin l'invité de France Info. Bonne journée à vous.